Salut, aujourd'hui je vais vous proposer deux maquillages différents pour les fêtes avec ce petit coffret de Noël de chez Tarte que j'ai acheté chez Sephora il coûte 24 euros, après vous pouvez avoir des réductions dessus il y a pas mal de réductions qui passent en ce moment chez Sephora donc dans ce petit coffret on a Hop, attention, on a un de mes mascaras préférés, je vous en ai déjà beaucoup parlé c'est le mascara Man Eater. Donc en version euh miniature, enfin en version... En bueno, petite version quoi. Et on a une petite palette Tarte qui est aussi une palette Man-Eater. Man -Eater, qui est la Temptress. Et qui ressemble à ceci. Donc je vais vous insérer des swatch tout de suite. Donc je vous les ai fait dans l'ordre. Donc le tout premier, bah on le voit quasiment pas. Parce qu'en fait c'est un beige de la couleur de ma peau. Ensuite, donc celui-ci est mat, ensuite on a un marron euh, qui est mat aussi, et les quatre autres phares sont des irisés. Donc on en a un qui est un peu plus sur le côté doré, un autre qui est un peu plus sur euh, un côté, bon là ça ressort pas forcément bien en caméra, vieux rose, un petit peu violet, celui-ci qui est plus dans les tons rose carrément, et celui-là qui est un bordeaux foncé, assez pailleté aussi. Donc s'il y a déjà une chose que je peux dire par rapport à cette palette, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait que deux mattes, un très clair, des personnes qui ont la peau à peu près de la même couleur que moi, en fait ça va juste servir sur l'arcade sourcilière et pas à grand-chose d'autre, parce qu'il ne se verra pas, puisque c'est la couleur de la peau. Et le marron qui est une couleur de transition, donc ça c'est très bien qu'il y ait un marron comme ça. Après j'aurais peut-être mis entre les deux, ces deux roses-là, pailletés, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. J'aurais peut-être mis un mat, un rose mat, ça aurait pu être euh, pas mal je pense dans, dans cette palette. Mais on va voir comment ça s'applique sur les yeux, je sais pas, c'est la première fois que je vais tester une palette euh, Tarte, j'en ai jamais essayé avant. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait mon teint hors caméra. Vous avez tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. J'ai été assez soft sur le premier look. On va faire un maquillage assez donc un peu glam, joli pour les fêtes, mais pas trop qui est pas trop voyant. Et le deuxième, on fera quelque chose d'un peu plus prononcé. Donc euh, là j'ai juste mis un petit peu de, un petit peu de blush, euh, un, légèrement de l'highlighter aussi, c'est pas trop trop euh, dans l'excès le, certains diraient. Voilà, donc tout de suite on va commencer avec le maquillage. Je vais commencer tout de suite, étant donné qu'il y a un beige qui est parfait pour ma carnation dans la palette. Je vais prendre ce beige là et je vais venir poudrer sous mon arcade sourcilière. Et en descendant à peu près jusqu'à mon creux paupière. Donc ensuite, pour commencer le maquillage, on va venir prendre un pinceau euh, estompeur, assez euh, peu dense, donc très fluffy, très souple comme ça. Et on va venir prendre le marron mat de la palette. Donc on en prend un petit peu. Oups Assez poudreux, je ne sais pas trop pour la pigmentation pour l'instant, donc on va y aller, et doucement. Et je viens le mettre dans mon creux paupière. Donc je m'arrête à peu près ici, à un tiers du début de mon, mon œil Et je le mets dans le creux jusqu'à l'extérieur, euh, ici à peu près à, au niveau de mon coin externe. Et j'estompe. Donc là, je peux estomper euh, tranquillement, étant donné que j'ai mis du beige au-dessus. Normalement, les deux couleurs vont se fondre l'une dans l'autre. Donc, il n'y a pas trop de, de soucis là-dessus. Ça devrait pas faire euh, une grosse barre. Vous voyez, ça, va, ça vient bien se fondre le marron et le beige. Donc là, on vient construire un petit peu notre petit paupière je vais aller un tout petit peu vers l'extérieur, ici, mais pas énormément, vers la fin de mon sourcil. Voilà, je veux que ça se voit quand je regarde droit devant moi, je veux qu'on voit un tout petit peu au-dessus du pli paupière, mais pas forcément beaucoup plus. Maintenant, je vais venir prendre le fard le plus foncé de la palette, qui est celui-ci, ce violet Bordeaux, avec un pinceau... Oula, il a du mal à se prélever, celui-là. Avec un pinceau un petit peu boule, mais quand même assez souple. J'ai assez de mal à le prélever. Et on va venir le mettre dans le coin externe, en remontant un tout petit peu dans le creux pour faire un espèce de V. Mais on ne veut pas que ça prenne trop trop de place, c'est juste pour euh, structurer un petit peu l'extérieur de la paupière. Celui-là, il se prélève pas très bien au pinceau et on voit pas trop les paillettes, ce qui en soi n'est pas plus mal. Je préfère avoir un fard mat dans le coin externe, moi, donc ça me dérange pas, on viendra mettre des paillettes ailleurs. Il n'y a pas de souci. Le phare est vraiment pressé très très fort. Il est déjà en train de se glacer un petit peu dans ma palette, c'est-à-dire que il... en fait je peux frotter et il n'y a rien qui vient. Mais c'est pas grave, on va le faire avec. Et donc ensuite on va prendre. Bah ben là c'est un petit peu au choix. J'ai envie de dire vu que ces deux-là sont quand même assez similaires, bah ben on peut prendre l'un ou l'autre. J'ai envie de prendre celui qui est un petit peu plus rose, celui-ci qui s'appelle Sultry. Donc je le prends avec mon doigt et je vais venir le déposer sur tout le reste de la paupière. Donc je peux choisir l'intensité que je veux donner, en remettre un petit peu, etc. Voilà, et je reprends donc le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard le plus foncé et je viens juste un petit peu frotter pour que la transition entre les deux phares soit euh, jolie et pas trop, pas trop nette. Et je peux aussi reprendre mon pinceau estompeur, celui du début avec lequel j'ai appliqué le marron sans rien remettre dessus et venir juste frotter un petit peu, estomper dans le pli. Pour être sûr, pareil, que les deux couleurs, le rose qu'on vient de mettre et le marron du début, eh ben, se fondent bien l'un dans l'autre. Mais ça, il n'y a pas de souci, étant donné que les fards ne sont pas extrêmement pigmentés. Ils se mélangent bien ensemble. Ils se fondent bien les uns dans les autres. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau assez précis. Comme ça, par exemple. Et je vais venir prendre cette teinte-là. Donc, c'est celui qui est un petit peu doré. Puis, je vais venir le mettre en coin interne pour faire une petite touche de lumière. C'est pareil, il faut insister un petit peu pour qu'on le voit vraiment. Voilà. Et pour terminer tout ça, pour faire juste une petite touche euh, sur le ras de cils inférieur, je vais revenir prendre mon pinceau estompeur du début. Je reprends un tout petit peu de marron qu'on avait mis dans le creux paupière. Et je vais venir balayer un petit peu juste sur l'extérieur. Jusqu'à à peu près au milieu de mon rat de -cil inférieur. Je regarde en haut pour que bah, la peau soit la plus tendue possible. Et voilà, tout de suite je trouve que ça ramène un petit peu... Le maquillage ensemble en une espèce d'unité, en rejoignant un petit peu ici le coin externe avec le ras de cils inférieur. Et voilà, on a quelque chose d'assez simple qui brille un petit peu avec notre petite touche de lumière. Et qui fait quelque chose de très sympa pour, pour les fêtes si on veut pas trop en faire. Donc je vais aller terminer tout ça en mettant euh, du crayon en muqueuse. Et puis on va terminer ben, avec l'application du, du mascara qui était dans le coffret aussi. Alors j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, du crayon beige en muqueuse inférieure. Je me suis recourbé les cils. Et là on va mettre donc le mascara Maniteur Qui est un de mes préférés. Donc avec une brosse avec des petits picots plastiques comme ça qui attrape bien tous les cils, je trouve. Qui les allonge et qui les entoure bien de matière. Un petit peu sur les cils du bas aussi. Et voilà ce que ça donne. Et on va terminer évidemment avec les lèvres. Et donc, j'ai sélectionné un crayon à lèvres de chez Colourpop dans la teinte Birdie et un rouge à lèvres euh, liquide demi mat de chez Huda Beauty dans la teinte Shio. J'aime beaucoup cette couleur du rouge à lèvres Huda Beauty. C'est un rose un peu froid qui va extrêmement bien avec le, le maquillage que j'ai fait ici, je trouve. Donc voilà, c'est l'occasion de le mettre. Et puis je crois que je l'avais jamais mis en vidéo. Donc voilà, donc ça c'était pour le premier look. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour euh, le deuxième look qui sera un peu plus foncé. On va faire un smokey eye. où On va essayer, étant donné que la teinte la plus foncée de la palette n'a pas l'air optimale. Mais on va essayer en tout cas. A tout de suite. Voilà, j'ai enlevé le premier maquillage. J'ai un peu plus forcé sur le blush cette fois-ci. J'espère Je, que ça se verra. J'ai remis de la base à paupières et je vais recommencer exactement de la même manière en mettant du beige sur mon arcade sourcilière, donc toujours avec mon pinceau plat. Ça va toujours me servir, cette fois-ci encore plus que dans le maquillage précédent, à vraiment venir fondre les autres fards quand ils vont remonter vers mon sourcil, venir les fondre sans... Créer de grosses distinctions entre les différentes couleurs. Donc là, j'hésite pas à en mettre pas mal. Alors, je vais commencer. Donc j'ai pris deux pinceaux estompeurs. Ce sont exactement les mêmes de chez Beauty Bay. Et euh, je vais commencer. Bon, bah ben ça c'est génial. Il y a le fard le plus foncé de la palette qui s'est décollé. Heureusement, il s'est pas cassé. Il faudra que. Il faudrait que j'essaye de, de le recoller. Décidément, ce phare là il n'est pas... J'espère que c'est que dans ma palette et que les autres sont mieux. Parce que sinon, euh, s'il y a un phare sur 6 qui ne fonctionne pas bien, bah, c'est pas... pas top quand même. Donc là, cette fois-ci, je vais venir prendre euh, ce fard-là, qu'on n'a pas utilisé euh, tout à l'heure. C'est celui qui s'appelle Feline. Donc je viens le prendre avec mon pinceau estompeur. Et c'est celui-ci que je vais mettre... Dans le creux, mais sans remonter très très haut, parce que je vais mettre une autre couleur après au dessus. Il se voit pas des masses des masses. Euh, Celui-ci, euh, ils sont globalement pas très pas très pigmentés ces fards et on a du mal à ouais c'est pas c'est pas du tout le type de formule que j'aime bien pour l'instant, là. Palette Start, c'est un gros, gros bof. Voilà, donc j'ai mis cette première couleur dans mon crepe paupière. Je prends mon autre pinceau estompeur et je vais venir prendre le fard Sultry. C'est celui qu'on avait mis sur euh, toute la paupière dans le maquillage précédent. Alors, celui-ci, il est déjà beaucoup plus poudreux. Est-ce qu'il va s'appliquer aussi bien au pinceau au doigt tout à l'heure bon il se voit déjà un peu plus que l'autre donc là j'hésite pas je remonte jusqu'au sourcil quasiment mais effectivement comme j'avais déjà vu sur le Swatch je vois pas une énorme différence de couleur entre les deux parts là qu'on vient d'appliquer. Le, le deuxième est un, un peu plus rosé, un peu plus clair. Mais c'est pas non plus euh, énorme pour une palette à 6 teintes. Ça se ressemble un peu trop à mon goût. Et donc maintenant, je viens prendre un pinceau plat, un peu dense quand même. Euh, et je vais venir prendre bah, ce fameux phare en espérant qu'il fonctionne. Donc le plus foncé de la, de la palette. En espérant qu'il soit pas complètement glacé, que j'arrive à le prélever. C'est pas gagner, gagner. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Il n'est pas du tout pigmenté en fait. Ou alors j'en ai prélevé tellement peu. Pourtant, je frotte. Hein. Il faut y aller, mais j'arrive à en prélever. Voilà, donc je le mets bien sur toute la paupière. Voilà, bon, après beaucoup de travail de <rire> frottage de pinceau dans euh, la palette, j'ai réussi à faire mes deux yeux, comme vous voyez. Je vais venir prendre un pinceau, un pinceau comme ça, donc un pinceau plat, mais beaucoup plus, euh, beaucoup moins long. Pour venir faire mon ras de cils euh, inférieur, je vais commencer, donc cette fois-ci je vais faire à l'envers, je vais commencer par la teinte la plus foncée que je vais poser vraiment juste au ras des cils. Je fais bien la jonction entre le haut et le bas, et je vais venir reprendre... Les pinceaux estompeurs que j'avais utilisés dans le creux et jusqu'au jusqu sourcil. Donc je commence par la teinte que j'ai mise tout en haut jusqu'au sourcil. Donc le rose le plus clair. J'en prends un petit peu et je vais venir balayer mon red cils. En n'oubliant pas non plus de faire la jonction toujours. Avec le haut. Moi je me concentre surtout sur l'extérieur. Parce que comme j'ai des paupières un peu tombantes. Si je fais aussi autant de couleurs. Etc. Sur le coin interne. Que le coin externe. Au niveau inférieur de mon œil, Ça va m'alourdir euh, les paupières. Donc c'est pas ce que je recherche. Donc je vais surtout. M'intéresser. Là à la partie externe. Alors, étant donné que ces deux couleurs-là se ressemblent énormément et que celle-ci euh, se voit quasiment pas, on l'a vu quand je l'ai mis là tout à l'heure, je vais mettre seulement celle-ci euh, en, en ratil inférieur. Et je vais venir remettre un point de lumière en coin interne. Donc, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le premier look et exactement le même phare, celui qui est un petit peu doré. Et je viens mettre ça dans mon coin interne et voilà ce que ça donne bon je pensais que le foncé serait plus foncé bon je pense que vous avez compris que je suis pas hyper emballée par cette palette là mais bon euh, comme tout à l'heure je vais remettre du crayon en muqueuse euh, ça va être du noir en haut et en bas cette fois ci et mettre le mascara et voilà donc le mascara, pas de soucis, c'est toujours un de mes préférés, ça n'a ça pas changé. Par contre, euh, déception sur cette petite palette. Bah, globalement, la première ligne est très bien. Bon, celui-ci, c'est clairement la couleur de ma peau. Donc moi, à part sous l'arcade sourcilière, il ne me sert pas à, à grand chose. Mais sinon, ces trois phares là sont très bien. Celui-ci euh, est bien aussi. Et après, bah, celui-là, je vous ai dit, extrêmement dur à prélever, à appliquer. Il est déjà complètement euh, glacé. Je ne sais pas si vous réussirez à voir. Hop, dans le, dans le pan. Et celui-ci qui se voit pas énormément, qui ressemble quand même beaucoup à celui-là. Mais en moins bien. Donc, bon... Ouais, ça fait 4 phares sur 6 utilisables. Pour une petite palette de 6 phares, je trouve pas ça extraordinaire. Ça manque de mat, comme je vous ai dit, moi j'aurais bien mis un rose mat à la place de ce fard là qui sert pas à grand chose parce qu'on ne le voit pas. Donc euh, ouais, pour une première expérience avec les fards à paupières tarte, c'est pas extraordinaire. Je pense que j'ai d'autres palettes dans ma collection où je peux faire exactement le même type de look, mais en beaucoup plus facile, en plus pigmenté, qui, enfin, ouais, en plus joli, en, plus en fait, tout simplement. Finalement, je recommande pas forcément ça. Après, bah, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette pour reproduire les deux looks que je viens de vous faire. Bien évidemment, ça marche avec n'importe quelle palette et vous pouvez utiliser des, des couleurs différentes. Tant que vous gardez bah, le, un peu plus foncé dans le coin externe, un peu plus clair sur la paupière et euh, une touche beaucoup plus lumineuse en coin interne, par exemple, bah, ça fonctionne très bien pour le premier look avec euh, n'importe quelle couleur que, que vous voulez utiliser, évidemment. Bah, comme toujours, toutes les informations sur les produits que j'utilise sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Euh, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et si que vous voulez voir d'autres vidéos, et je vous dis à bientôt